Bonjour les amis dans cette vidéo je voudrais vous expliquer comment avoir un maximum d'opportunités en trading. Il y a des périodes en trading où les marchés font très peu de mouvements donc ils stagnent, ils sont en range, ils ne vont pas bouger, ils ne vont pas faire des gros mouvements donc dans ces périodes-là eh vous pouvez rester des jours et des jours sans trader si vous êtes un trader qui essaye de faire 50 ou 100 pips de gains, et bien souvent vous risquez de perdre si vous avez uniquement cette optique-là. Alors Beaucoup de gens pensent que le scalping est difficile, que c'est pour des traders expérimentés. Moi selon mon expérience et ce que je vois avec mes étudiants c'est exactement l'inverse. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, une méthode de scalping efficace, un enfant de 10 ans peut l'appliquer. Il suffit de suivre des indications données par quelques indicateurs. Vous achetez quand le marché est bas, vous vendez quand le marché est haut et vous avez des mouvements de cette manière-là qui vous permettent donc de rapidement prendre vos gains et de cumuler des gains quasiment tous les jours, quasiment à longueur de journée. Donc, si vous vous contentez de 5, 10 pips maximum et même moins à certains moments, eh bien, vous aurez tous les jours des opportunités, alors que les day traders et les swing traders, eh bien, ils ne vont rien pouvoir faire pendant ces périodes qui peuvent durer plusieurs jours. Donc, à votre avis, quelle est la meilleure méthode à apprendre si vous voulez gagner plus régulièrement en bourse? Il ne fait aucun doute que c'est le scalping et le scalping, je peux vous assurer que ça fait 11 ans que je fais du trading, je peux vous assurer que ce n'est pas compliqué quand vous avez une méthode simple et efficace. Donc concentrez-vous d'abord, avant d'essayer de gagner 50, 100 ou 200 pips, à gagner des petits trades, donc de 2, 3, 4, 5, 10 pips par moment et vous verrez que vous pouvez ainsi cumuler des journées où vous ferez parfois 100% de trades gagnants. Donc que peut-on rêver de mieux Si vous vous obstinez à ne vouloir faire que des trades de, de day trading eh bien vous allez attendre bien souvent très longtemps avant de pouvoir commencer à gagner en bourse. Donc la méthode pour moi la plus efficace est certainement une méthode de scalping. Après on peut bien sûr évoluer et parfois certains trades scalp on peut les conserver pour euh, en faire des day trades voire des swing trades trade. mais il y a des périodes où c'est impossible, où les marchés ne bougent pas suffisamment pour pouvoir faire des bons day trades ou des bons swing trades. Donc à ce moment-là il faut pouvoir être capable de faire du scalping, de faire des trades à courte durée et je vous assure que ce n'est pas très compliqué, il faut simplement s'entraîner un petit peu mais ce sont des méthodes qui sont faciles à apprendre et qu'on peut acquérir très rapidement. Regardez les résultats de mes étudiants. Si vous allez en, ici en dessous de, de ma vidéo sur euh, mon blog Serge Demoulin à vie, j'y colle donc les, les retours de mes étudiants qui euh, me disent merci pour la méthode, j'ai fort euh, progressé grâce à ta méthode, j'arrive à faire euh, 95% voire 100% de trades gagnants très régulièrement, donc je pense que c'est la démonstration qu'une méthode de scalping peut s'apprendre rapidement, que ce n'est pas très compliqué et que c'est certainement à votre portée. A vous de voir maintenant ce que vous voulez faire, vous êtes libre de continuer à faire du day trading, du swing trading si vous le voulez, mais je pense que vous pouvez commencer par faire du scalping et après évoluer éventuellement de temps en temps vers un day trade ou un swing trade, mais vous gagnerez beaucoup de temps en vous concentrant d'abord sur le scalping. Voilà, je pense que c'est la sagesse, c'est l'expérience de plusieurs années de trading qui m'ont con... conduit à cette conclusion et je tiens donc à vous transmettre ces informations qui sont partagées par beaucoup de traders bien sûr, qui ont également euh, de nombreuses années d'expérience. Le day trading, le swing trading c'est très bien, mais les marchés ne sont pas toujours euh, configurés, ne permettent pas de faire des day trades ou des swing trades très souvent. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la. Euh, vous trouverez des informations sous cette vidéo, également sur euh, cette vidéo, si vous souhaitez apprendre une méthode de scalping efficace et vous permettre donc de trader efficacement quasiment tous les jours. Voilà, Je vous dis à très bientôt, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir